Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020. Nous sommes le 20 août, le mot clé du jour est « enquêter ». Alors les enquêtes elles sont présentes dans un certain nombre de jeux, que ce soit des jeux policiers, des jeux fantastiques, et parfois euh, dans, dans des jeux dont, dont ce n'est pas le cœur. Moi j'ai pris grand plaisir à faire jouer récemment euh, à deux groupes différents. J'ai fait jouer un scénario plutôt enquête à Shadowrun. -en. On a des petits retournements de situation euh, comme on aime bien dans ce, dans ce jeu. Mais, euh, mais c'était globalement un scénario enquête. Hein. Il s'appelle « Aube Rouge et Peur Bleu » euh, et il se passe dans, dans le monde du cinéma. Et ça change un petit peu d'ambiance habituelle, euh, action, explosion, euh, feu à volonté et magie d'entoulescence de Shadowrun. Et c'est plutôt agréable. Je crois que les joueurs ont, ont bien apprécié aussi. Et, euh, et du coup, c'est sympathique de faire un petit peu d'enquête dans les jeux où c'est pas forcément central. Euh, les enquêtes, vous en avez voilà, dans, dans plein de jeux, euh, que ce soit COPS, Rappel euh, de Cthulhu, ou, ou autre. Euh, mais il ne faut pas hésiter à, voilà, à faire de l'enquête un moment vraiment prenant, et pas simplement une, une suite de jets de dés qui vont nous amener euh, les différents indices que le MJ a préparés. Du coup, euh, voilà, changer un petit peu les habitudes, ça fait, ça fait du bien. Faire de l'enquête à Donjons et Dragons, euh, ça fait du bien, ça change. Il faut, faut pas hésiter euh, voilà, à, à bousculer un petit peu les habitudes. Euh, et enfin, sur les enquêtes, oui, ce que j'allais dire, une fois de temps en temps, pas forcément souvent, une fois de temps en temps, préparez une aide de jeu euh, dédiée comme indice. Euh, plus vous le ferez rarement, plus vos joueurs seront surpris lorsque vous le ferez. Ils seront contents, on a envie de le faire un peu plus souvent, mais gardez, gardez ça comme un, un élément exceptionnel, surtout si ça vous prend pas mal de temps à fabriquer ou qu'il est très précis, euh, qu'il est un petit peu complexe. Ne pas hésiter, voilà, une fois de temps en temps, vraiment pas trop souvent, un indice physique, euh, un indice matériel que vous donnez à, à vos joueurs, et si vous pouvez en plus le planquer dans la salle ou le fournir à un joueur sans qu'il ait euh, totalement. Euh, conscience que, que ça va servir pour l'enquête et qu'il le découvre d'un moment « Ah, mais je retourne mon, mon médaillon, en fait, il y a un truc euh, gravé dessus, le médaillon que je lui ai donné pour décorer au début de la partie, ou euh, le parchemin où je leur ai écrit un truc, en fait, ça ressemble à donner de l'ambiance à, à un background de personnage, et en fait, dedans, vous cachez un poème, un message caché, un nouvel indice pour l'enquête. » Voilà ce que j'avais à dire sur les enquêtes dans le jeu de rôle pour aujourd'hui. Nous étions le 20 août, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à participer à RPG a Day 2020 vous aussi. On se retrouve dès demain pour le prochain RPG a Day. D'ici là, prenez soin de vous, jouez plus, râlez moins, ciao les rollistes Thank you.